Attention, ça tourne là. Bon, dépêche-toi, j'ai mal au bras. T'as mal au bras Oui, bah moi j'ai mal aux pieds, je me pèle le cul. Je peux te dire, franchement, je vais te dire 4 ans de journalisme pour arriver à venir faire des émissions à la con devant un étal au Capucins. Moi, ça me fout les glandes. On y va, c'est parti. 1, 2, 3. Bonjour mesdames, bienvenue sur TV 995. Dans notre rubrique hebdomadaire, la femme au centre de nos préoccupations. Alors aujourd'hui, avec les fêtes qui arrivent, eh bien les calories vont s'inviter dans nos assiettes. Je vous propose une petite recette de soupe sans féculents. Alors, on va retrouver. Attends, il y, y a un mec dans, dans le cadre. Monsieur, monsieur, on est en train de tourner une séquence. Vous êtes en train de. de filmer, voilà, pour une petite émission. Ok ah, Je suis désolé. Bah, je vous en prie, il n'y a pas de mal. Alors, euh, oui, notre recette. À base donc, de légumes sans féculents. Trois poireaux, deux courgettes, deux morceaux de fenouil, une branche de céleri, de... Fenouil je rajouterais qu'il faut prendre aussi des châtaignes, c'est très bon pour la santé, et surtout pour la nuit. Merci, mon Jean-Paul, tu te mets sur moi, parce que sinon, forcément, si tu filmes sur lui, bah, lui va rester. Okay. Ce qui est bien pour la santé, c'est de prendre du zéro, puisque les poules sont à l'extérieur. Oui, hein? d'accord. Et, et toi, elles sont... Bon, c'est bon, maintenant, vous êtes gentil, on travaille. Oui, gentils, oui, hein, mais, mais, non, travail. là, oui. Final, allez, ça, merci. L'idéal, c'est d'avoir oui. des poules chez soi, D'accord, ok, on lui dira. On lui dira. Et Comment vous, vous appelez, est... monsieur moi, c'est Jean-Paul. Je ris. Moi, je viens de faire 900 km. Et je tiens à dire que les œufs que j'ai achetés, c'est une catégorie 3. Yes. C'est pas bon, en fait. La catégorie 3, parce que les poules sur 3 enfermées. Les gens ne le <rire> savent pas. Vous ne pas quoi ça D'accord. Voilà. C'est ça. Allez. Parce que je vais pas faire autrement. Je vais rien voilà. T'achèves pas C'est pas bon. il faut bien les manger aussi. Et nous, voilà. J'ai fait 900 km. Et j'ai un rendez-vous sud-ouest. Voilà. C'est bien. C'est très important. Alors je vous attends et je vous... Je vous... Je vous réserve une surprise, vous allez venir avec moi, je vais vous expliquer pourquoi. Si, non non si, bah là pour hein? vous allez venir... Non non, non... Non. Loin. Si, si. non mais voilà. voilà, voilà, oui bon bah écoute... Euh, Arrête de me dire tu viendras pas. Il lui dit oui, oui tu viens et hop après on, on, on s'en fout. Jean-Paul Jean-Paul, tu viens